Des manifestations lundi ont ramené la situation catastrophique de Calais sur le devant de la Seine, et encore une fois nous pousse à nous demander pourquoi est-ce que des migrants vont jusqu'à risquer leur vie pour traverser la Manche. La théorie souvent citée par la droite est qu'un état-providence généreux attire plus d'immigrés qui veulent profiter des services gratuits. Milton Freeman lui-même a dit qu'État-providence et frontières ouvertes ne peuvent pas cohabiter. Sauf qu'avec le recul, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait vrai. Les différents systèmes sociaux ont été adaptés pour limiter l'immigration sociale. Et le Royaume-Uni est moins généreux que la France sur ce sujet. Sinon on parlerait d'une jungle à Dover et non à Calais. Le travail offre une bien meilleure explication. 20% des immigrés sont au chômage en France, et seulement 7% au Royaume-Uni. Les immigrés ne fuient pas l'enfer néolibéral anglais, mais le code du travail français. Un code du travail restrictif offre peut-être un meilleur confort de vie, mais c'est en excluant les moins qualifiés du monde du travail. C'est une forme sournoise d'eugénisme économique. La gauche doit faire face à un choix difficile, puisque Calais est l'illustration parfaite qu'une politique migratoire ouverte et un code du travail restrictif ne peuvent pas cohabiter.